les deux photos qui vont faire mal à votre ego de fumeur. Un fumeur cultive son côté rebelle, ce côté bad boy pour les gars et femme indépendante assumée pour les filles. Et c'est d'ailleurs ce côté cool en marche de la société, de celle ou de celui qui transgresse les interdits, qui a poussé beaucoup de fumeurs à commencer à fumer. Ce que les fumeurs oublient un peu vite par contre, ce sont les liens psychologiques qui les unissent vraiment à leurs cigarettes. Car si dans leur tête leur cigarette les rend grands, forts, confiants et virils, en vérité leur cigarette n'est rien d'autre qu'un doudou dont ils ne peuvent se passer et dont ils vont se servir à longueur de journée pour se rassurer et calmer leurs angoisses. Je voudrais vous montrer deux photos qui risquent de faire mal à votre ego de fumeur. Et si je vous les montre, ce n'est pas pour vous offenser ni pour me moquer, mais bien pour vous faire prendre conscience de ce que vous êtes vraiment en fumant. Ne trouvez-vous pas que la ressemblance est frappante Alors voilà ce qu'est en vérité la cigarette pour un fumeur, un doudou pour adulte qui lui rappelle les bras de sa maman et dont il a besoin en permanence pour se rassurer. Alors les gros bras qui fumaient virilement vos cigarettes et les nanas qui cultivaient votre indépendance, ne serait-il pas temps d'assumer vraiment qui vous êtes en fumant et d'écraser votre dernière cigarette et si vous voulez savoir comment préparer au mieux votre sevrage, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite « Comment réussir son sevrage tabagique ». Le lien est dans la description de cette vidéo.